Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier les fonctions de hachage cryptographiques. À partir d'un message de taille arbitraire, une fonction de hachage calcule une empreinte de taille fixe appelée haché. Celui-ci permet d'identifier rapidement le message d'origine. Les propriétés de base d'une fonction de hachage sont les suivantes. Une fonction de hachage est déterministe, une fonction de hachage est rapide en termes de calcul, et changer un message change son haché avec une forte probabilité. Une fonction de hachage cryptographique possède quelques propriétés supplémentaires. En effet, elle est résistante à certaines attaques. Les attaques par préimage et les attaques par collision. Une attaque par préimage consiste, pour une valeur de haché spécifiée, de tenter de trouver un message tel que celui-ci est le même haché. Une attaque par collision consiste à trouver deux messages différents ayant le même haché. Il est important de préciser que de trouver des collisions n'est pas aussi difficile qu'on le pense. Une manière de l'expliquer est le paradoxe des anniversaires. Combien doit-on réunir deux personnes dans une même pièce pour que la probabilité que deux personnes aient la même date d'anniversaire soit supérieure à 1,5 Intuitivement, la réponse à cette question est « beaucoup de personnes ». Ceux à qui vous la poserez vous diront peut-être « 100 personnes ». La réponse réelle est beaucoup plus petite puisque seulement 23 personnes suffisent. C'est pour cela que l'on parle d'un paradoxe. Le détail des calculs se trouve dans le complément du cours, que je vous invite fortement à lire. Ainsi, la conclusion de ce paradoxe des anniversaires est qu'il est plus facile de trouver des collisions dans une fonction de hachage que ce que l'on pourrait croire. Une fonction de hachage, à quoi ça sert Elles ont de multiples utilisations. Néanmoins, l'une des plus connues est dans la gestion des mots de passe. Dans le cadre de ce cours, elles sont utilisées dans les protocoles de signature. En effet, on hache le message avant de le signer. Ce haché garantit l'intégrité du document signé. Ainsi s'achève cette leçon sur les fonctions de hachage cryptographique. A bientôt